Je m'appelle Nazim Dhanadi, j'ai 27 ans, et je suis boxeur professionnel en kickboxing et Muay Thai. J'utilise de l'huile de massage, et d'huile sublingual au CBD. Comme mon corps subit beaucoup de chocs et traumatismes lors des sparring et entraînements intensifs, cela me permet de me masser pour, pour avoir moins de courbatures et de douleurs. Comme je m'entraîne deux fois par jour jusqu'à six fois par semaine, cela me permet de, de me détendre, de m'endormir beaucoup plus vite et de me concentrer. C'est pour ça que ça m'arrive d'en prendre avant mes entraînements pour booster ma concentration et rester focus. J'ai pu voir ma récupération changer, j'ai moins de douleurs, moins de courbatures et je sens que mon corps se répare beaucoup plus rapidement.